Avant de prendre le relais en voix off, euh, je voulais vous présenter l'exercice. Ce soir, pour les 5 ans d'anniversaire des billes en paquet, on va travailler un exercice de ce type. C'est-à-dire que je vais me placer en fait un point susceptible de rappeler la bille numéro 2 sur la bille numéro 3 euh, et je vais à chaque fois aggraver la situation. Mais on va quand même continuer la série. Donc si le coup est réussi ici et qu'on arrive à rassembler les billes, du moins dans ce carré quoi. Eh bien, on essaie de continuer la série euh, jusqu'à obtenir l'américaine à gauche. Voilà. une fois que l'américaine est prise, pas la peine de la jouer, on recommence. Et ensuite, on va aggraver la situation. Ça va être de pire en pire. Voilà, à la fin, normalement, <rire> je devrais jouer le coup par rapport à peu près à peu près là-bas. Et puis peut-être que je changerai de côté, etc. Voilà. C'est à peu près l'entraînement le, que j'ai décidé de faire ce soir pour les 5 ans. Euh, bienvenue à tous. Je laisse maintenant la main. Rendez-vous tout de suite en voix off comme ça fait plaisir. Incroyable, 5 ans. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Oui nous sommes en retard. Évidemment que nous sommes en retard. Et je ne sais pas pourquoi je parle de délai à chaque fois et que je m'obstine à vous proposer des dates. C'est juste un enfer <rire> à respecter. Euh, donc, allez, je vous dresse le tableau. Aujourd'hui, nous sommes le 2 juillet. Et euh, c'est la date à laquelle j'enregistre je, ce commentaire. Et la vidéo a été tournée la veille. Donc hier soir, le 1er juillet. Quelques jours de retard, c'est pas bien méchant. Mais il euh, y a quand même du travail au niveau montage. Donc, je ne sais pas quand elle va arriver. Mais elle, elle va arriver. Elle va arriver. C'est imminent. <rire> donc, euh, donc, voilà. Bah écoutez, comme d'habitude, hein, on est ensemble... Seulement 26 minutes, en voix off, je vous explique pourquoi. Euh, dans 26 minutes, là, je vous propose, euh, à la fin de, cette, de ce monologue des enfers, euh, une vidéo inédite d'un papa tutriche qui a été réalisé, je crois, il y a maintenant un bon paquet de temps. Quoi. Il y a... Et en fait, je l'avais tourné il y a peut-être deux ans, euh, peut-être même plus. même. Euh, il y a peut-être deux ans, donc c'est un papa tutriche sur 3,10 m qui dure une vingtaine de minutes. Je ne l'ai pas gardé parce que j'ai eu des soucis. Euh, en fait, j'ai fait un test avec une nouvelle caméra à cette époque-là. Et euh, une caméra fantastique, hein, une caméra à 5000 boules euh, que j'ai eu l'occasion en fait, de, de louer euh, pour des raisons professionnelles. Et puis du coup, j'en ai profité pour essayer de tourner vite fait un, un, un truc pour savoir si ce matériel pouvait euh, éventuellement faire l'affaire pour, euh, pour le billard français. Je vous avoue que je recherche en fait du matériel. Pour régler un problème qui pour moi m'agace, c'est en fait une caméra qui a la capacité d'avoir ce qu'on appelle le multifocus, c'est-à-dire qu'il y a trop de zones sur la table qui est floue, vous voyez Et c'est très compliqué. Par exemple, le flou ici, là, je l'ai mis en manuel, parce que si je le mets en automatique, à chaque fois que je passe devant, la caméra fait une espèce de recalibration en permanence et elle ne sait plus quoi, quoi focus. quoi. Elle ne sait pas si c'est les billes, si c'est le personnage. Donc du coup, ça part un peu dans tous les sens et c'est naze. C'est juste naze, je déteste. Donc euh, moi, comme je veux quelque chose de réellement propre, je cherche justement une caméra susceptible d'avoir ce multiple focus. Alors c'est des caméras qui sont professionnelles et qui coûtent une blinde. Mais euh, je cherche ça et j'aspire... À avoir ce type de matériel et j'en profite pour rebondir justement là dessus et euh, j'aime pas faire ça mais je vais quand même le faire parce que je pense que c'est une vraie nécessité pour moi sinon ça n'avancera jamais vous le savez ma chaîne la chaîne enfin youtube les billes en paquet elle est elle est démonétisée il n'y a aucune il n'y a aucune pub depuis euh, depuis l'année dernière dessus parce que la pub sur youtube ça me gonfle et ça ne sert à rien, ça nous fait gagner euh, de pécos euh, pour que. Enfin, ça sert à rien. Ça sert beaucoup à YouTube. Et YouTube, c'est une plateforme que j'apprécie beaucoup. Mais franchement, ce côté monétisation où il y a de la pub de partout et en permanence, ça me, ça, ça me gave, quoi. Voilà. Donc, euh, moi, tout ce principe de abonnez-vous, lâchez un pouce bleu, cliquez sur la cloche, ça, ça me fatigue, vous le savez. Donc je refuse de rentrer dans ce jeu à la con et du coup j'ai tout désactivé et ça me va très bien par contre effectivement j'ai besoin <rire> j'ai besoin de fonds pour racheter du matériel donc j'ai décid décidé en fait de créer un Tipeee alors le Tipeee c'est une espèce de plateforme qui permet en fait aux, bah, aux, aux personnes qui peuvent se le permettre hein, évidemment de, de faire des dons tout simplement des dons. À, alors, il n'y aura pas que moi sur Tipeee, il y a plein de créateurs hein, qui, sont, qui sont très intéressants et qui ont besoin de, de fonds pour, pour, pour leur projet. Et j'ai décidé de me lancer là-dedans. Moi, ça me coûte rien. Puis, pour ceux et celles qui souhaitent faire des dons pour les billets en paquet, bah, sachez que sur cette plateforme-là, ce sera possible. Évidemment, ne vous mettez pas dans le rouge euh, pour cet abonnement, ce serait totalement ridicule. Mais pour ceux qui le souhaitent et pour ceux qui, qui ont cette envie de participer à, à ce projet euh, bah, d'une autre manière, voilà, sachez qu'un Tipeee sera bientôt créé. Euh, et évidemment, l'intégralité de cet argent qui sera réuni, je ne sais pas ce que ça va représenter, euh, permettra justement... Euh, à la chaîne de s'équiper euh, avec du super matériel pour que je puisse euh, enfin euh, réaliser la chose comme je l'entends quoi parce que j'ai des idées en tête mais je peux je peux pas je, je suis très limité quoi je peux pas j'ai qu'une seule caméra je je, je, je, je, je c'est très compliqué en fait voilà j'essaie de faire des multiples vues parfois mais euh, mais c'est de la triche en fait à chaque fois je suis obligé de tout refaire etc c'est c'est un peu c'est un peu le bazar donc voilà, c'était la grosse aparté du moment. À euh... rétrospective de la chaîne, effectivement, je ne vous ai pas proposé beaucoup de choses cette année. Euh, on a quand même réussi à finir les fondamentaux. Et ça, ça fait bien plaisir. Donc on a pu finir et proposer les 8 épisodes qui sont, à mon sens, primordiales euh, pour euh, pour l'apprentissage du billard français, c'est vraiment quelque chose d'important, surtout le coup naturel. Hein. Le coup naturel, si vous commencez à le piger, là ça va commencer à être intéressant. Et ensuite, euh, voilà. Il y a des coups un petit peu plus techniques, notamment les deux derniers, à savoir l'angle droit et le coup de réglage. Le coup de réglage, euh, j'ai lu vos commentaires, je ne vous ai pas encore répondu d'ailleurs, je vais le faire. Euh, mais pour répondre. Euh, à la question générale des commentaires sur le coup de réglage, c'est un coup ré... c'est une présentation dans l'initiation. Ça, il faut bien le piger. D'ailleurs, tous les coups techniques que je présente, parce que la finesse aussi, par exemple, a été pas mal critiquée, euh, où il y a certaines personnes qui m'ont dit tu aurais dû parler de ci, de ça, de non, on est dans l'initiation. Donc, je ne vais pas parler de tout parce que c'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est de dire voilà une finesse, comment ça se passe, comment tu dois la travailler dans un premier temps, et après. Quand tu te sentiras un petit peu plus à l'aise éventuellement on va commencer à creuser tout ça tous les coups techniques que je propose c'est pour ça que j'ai marqué saison 1 et épisode 1 jusqu'à 8, parce que il y aura une saison 2 sur les fondamentaux sur les fondamentaux et là on va quitter les fondamentaux dans l'initiation et on va rentrer dans les fondamentaux dans le perfectionnement ça ça sera la saison 2 voilà. et dans le perfectionnement, on commencera à parler du piqué et du massé. Donc des coups techniques qui vont, qui vont arriver un petit peu plus tard. Une fois que ce sera fait, on entrera dans la saison 3. Et la saison 3, ce sera tous les coups techniques, non pas dans l'initiation, non pas dans le perfectionnement, mais dans l'approfondissement. Et alors là, on va rentrer dans un vortex fantastiquement compliqué, fantastiquement délicat, et euh, là, je n'ai pas intérêt à me rater. Mais évidemment, je me laisse le temps de le faire parce que moi, de mon côté, j'ai besoin de progresser, évidemment, pour ne rien oublier, tout préparer, scénariser, écrire et tout ça. Donc voilà, ça, c'est les prévisions. Mais ce n'est pas les prévisions pour la saison 6. Là, je vous ai dit ça, c'est les prévisions pour la saison euh, peut-être 8, peut-être 10. On ne sait pas. <rire> peut-être que ça n'arrivera pas. <rire> on ne sait pas. En tout cas, c'est ce que j'ai en tête. C'est pour ça que j'ai marqué saison 1. Donc voilà, c'était la l'aparté pour les fondamentaux. Il euh, y a eu un projet aussi qui m'a pris pas mal de temps. Euh, c'est donc ce match que nous avons réalisé avec Billard CC, avec Jérôme. Euh, donc qui s'appelle Match Arnaque et Confidence. Euh, pour vous dire deux mots sur ce match, euh, on... ça nous a pris franchement euh, peut-être plus de deux mois et demi pour le tourner... Euh pour le tourner définitivement, quoi, pour faire toutes les reprises, euh, parce que entre lui et moi, voilà, il est occupé, je suis occupé, donc c'était pas évident. On n'a pas fait ça d'une traite, évidemment. Ça doit, se, ça doit se voir d'ailleurs. Mais euh, je trouve que les raccords sont plutôt logiques. Euh, et puis le projet est fantastique. Moi, j'adore. J'ai adoré, euh, même si ça a été long. J'ai adoré, j'ai adoré construire ça. On a discuté ensemble. Moi, Jérôme a des idées de ouf. Hein. Jérôme, il est très, c'est un garçon qui est très très intéressant. Qui, je pense est très intelligent aussi et, euh, et voilà je le connais pas très bien euh, il a quand même il est quand même venu me rendre visite à nice hein, euh, pour ceux qui suivent son, sa page facebook vous le savez euh, mais, et on a eu l'occasion de faire un match ensemble vite fait mais il est venu le matin il y avait du monde au club donc on a décidé de il n'avait pas beaucoup de temps non plus euh, donc on a décidé de faire une partie comme ça mais euh, mais ça n'a pas été tourné, quoi. Évidemment, j'aime pas, pas tourner, moi, quand il euh, y a du monde dans le club. Moi, tout ce que je filme et tout ce que je réalise, il n'y a jamais personne. Jamais. Voilà, c'est pour ça que je fais ça. Souvent, je fais ça le soir, quoi. Voilà. Et, euh, et comme je suis le maître des clés au club, <rire> je peux y aller un peu quand je veux. Et ça, c'est beau. Euh, ça fait partie de mes privilèges. En trop, trop. Euh, quoi vous dire d'autre Alors il y a un truc qui est hyper important que je voulais vous dire, c'est que là bientôt, là, euh, courant juillet, il euh, y a une vidéo qui vous sera proposée avec euh, Xavier Gritilla. Xavier Gretilla qui, euh, pour ceux qui sont abonnés à e-learning, euh, savent que euh, Xavier Gretilla <rire> nous a fait le plaisir une fois de plus de venir nous rendre visite à Nice et, et du coup on a tourné une vidéo pour sa chaîne. Et, et nous avons également tourné un truc ensemble pour les billes en paquet. Donc cette vidéo vous sera proposée dans la prochaine quinzaine, là, très clairement. Euh, donc courant ou fin, ju fin juillet. Euh... Allez, début août. Allez, je ne prends pas de risque. Euh, sachez qu'on va vous proposer un truc. On en a un petit peu discuté ensemble. Et en fait, Xavier a décidé de, de, faire, de marquer le coup autour des, des joueurs, de, enfin des, joueurs des, des, des abonnés et des membres des, des billets en paquet euh, et il a souhaité donc faire de proposer une promotion voilà. donc euh, cette promotion là vous sera euh, proposée euh, dès l'instant où la vidéo va arriver vous aurez un mois pour euh, prendre un abonnement sur le, le site e-learning de Xavier Gretilla à un prix juste exceptionnel hein. c'est un truc de fou ce qu'il fait oui. donc euh, je vous conseille hein, de voilà, entre, entre donner un don <rire> sur le Tipeee et vous abonner à eLarning, bon ben il n'y a pas photo, il faut vous abonner à eLarning. Voilà, essayez-le au moins un an. Euh, et vous allez voir euh, éventuellement si ça peut vous être utile. Je reconnais que le contenu n'a rien à voir avec ici. Hein. C'est très très très sérieux. Euh, mais par contre, le gars, il ne dit pas de conneries, quoi, hein, contrairement à moi. Donc il euh, y a des trucs intéressants. Il y a des trucs qui vont peut-être moins vous intéresser. Mais franchement, il y a des contenus... Bah, D'abord, il, il y a des contenus de partout. Voilà. Donc, euh, vous, avez, euh, vous avez vraiment euh, une multitude de choix. Il y, a, il y a des vidéos dans tous les sens. Il y a des milliers d'heures de vidéos à regarder. Et, euh, et franchement, il y a des trucs intéressants. Et notamment les échanges. Quoi. Les échanges qu'il peut y avoir entre Xavier Gritilla, euh, Johan Petit, euh, Willy Gérimont euh, et j'en oublie. <coughs> franchement... C'est très intéressant quoi. Donc voilà, je voulais vous parler de ça puis vous vous dire que effectivement euh, une belle ristourne quoi. Déjà que c'est pas cher. Alors là, de la, ça va être de la folie. Euh, voilà pour le contenu de la chaîne. Euh, au niveau de la rétrospective, bah, écoutez, on est à bientôt 5000 abonnés. Et pour ceux qui ont vu justement le match avec, euh, avec Jérôme, euh, match Arnaque et Confidence, justement, j'en parle dans ce, dans ce contenu. Et j'explique que j'ai refait le logo à l'époque, euh, il y a quelques années de ça, dans la prévision de créer des goodies et une boutique autour des billets en paquet. Quoi. Mais je voulais attendre d'avoir 5000 abonnés. Alors, pff, bon, pourquoi 5000 J'en sais rien. C'est ce que je m'étais fixé à l'époque. Et, et je reste sur ce plan-là. Il existe en fait des sites en ligne qui proposent des trucs de ce genre. Et c'est plutôt rigolo. Quoi. Donc, nous verrons bien. Il nous reste deux sujets à voir ensemble. Euh, c'est les prévisions de la saison 6. et J'aimerais vous en parler un petit peu. Et de la surprise. Ah, la surprise. Pour les prévisions de la saison 6, je ne pense pas être en mesure de vous proposer quoi que ce soit sur les fondamentaux dans le perfectionnement. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à y travailler. C'est-à-dire que je vais commencer un petit peu euh, à écrire ce qui, ce qui doit être dit, ce qui doit être fait, ce qui doit être compris, ce qu'il ne faut pas faire, etc. Ça, c'est l'objectif que je me suis fixé pour la saison prochaine. Pour que je puisse par exemple pour la saison 7 vous proposer quelque chose de propre. Donc ça, ça serait l'idée. La deuxième idée également serait de tout tourner avant de vous proposer quoi que ce soit. Comme ça, je respecterai les délais et ça me paraît plus cohérent de travailler dans ce sens. Donc ça veut dire que je vais beaucoup créer de vidéos sans vous les poster et ensuite euh, voilà, une fois que tout sera checké, monté et compagnie, euh, je pourrai euh, vous, vous proposer tout ça. Donc ça va prendre du temps. Mais là on commence à rentrer dans des, euh, dans des sujets un petit peu plus complexes mais tellement importants quoi, que je ne veux, veux pas rater, je ne veux pas que ce soit trop critiqué, même si la critique fait partie de ça, hein, ce n'est pas un souci là-dessus. Je peux faire un aparté sur la critique Franchement, franchement cette année, vous avez été tous extraordinaires. C'est de la folie. Euh, vous avez été très élogieux. Apparemment, vous êtes très contents. Donc, euh, donc moi, ça me gal... je le dis toujours, hein, ça, me, ça me galvanise moi, dans, dans, dans ce que je fais et ce que j'essaie de vous proposer. Parce que j'ai envie... Bon, moi, j'ai un, un objectif personnel, certes, mais j'ai surtout envie que... Mais que les gens progressent en général. Quoi. Euh, je trouve que le billard français, tout le monde en fait un monde. À chaque fois que les gens parlent de billard français, oh là là, c'est un billard qui est trop difficile, etc. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Ce n'est pas un billard difficile. C'est juste un sport qui demande de l'entraînement. Ah, c'est tout, quoi. Alors, il y a certains sports où on, on y va à l'arrache, ouais. ça fonctionne très bien. Euh, mais, mais là, non. <rire> Et moi, vous savez, moi, je suis un enfant du tennis. Moi, mon sport, c'est le tennis. Et, et, et c'est vrai que le tennis c'est super ingrat parce que c'est la même chose, si tu t'accroches pas au tennis t'arrives à rien, donc euh, les 2, 3, 4 premières années franchement euh, tu t'amuses pas quoi, c'est très, quand tu vas jouer au tennis avec un pote, tu passes plus de temps à ramasser les balles qu'à taper dans les balles au final. Et puis c'est après, quand tu commences un peu à piger, à, à comprendre le timing, la, la position, etc., que tu, oui. que tu commences un petit peu à, à toucher la bille, et, à, et là ça devient intéressant. Et je trouve que le billard oui. français, c'est un petit peu pareil. Non, non, non, j'ai pas fait le point là. Donc tout ça pour vous dire que oui, c'est pas un sport qui, à mon sens, est difficile, c'est juste un sport qui demande bah, certaines connaissances et beaucoup de pratiques. Voilà. Mais taper dans les billes, ça ne suffit pas. C'est pour ça que j'insiste sur le fait d'essayer de, de, de vous proposer des séances d'entraînement, d'essayer de vous proposer des coûts techniques, que vous puissiez travailler pour justement trouv <rire> trouver euh, votre progression. Après, la progression, elle est est en, euh, en fonction de chacun d'entre nous. Quoi. Donc, euh, et je me rends bien compte que je n'ai pas la science infuse. Hein. Euh, moi, je vous dis ce que je crois être juste. Après, euh, au fil des ans, euh, je, je me rends compte que peut-être... Euh, oui, enfin, c'est pas peut-être, parce que Xavier me l'a confirmé. Il y a certaines choses que je dis qui sont, qui sont des aberrations. Il y a certaines choses que je dis qui sont peut-être pas très bien comprises aussi, parce que j'ai des trucs en tête qui, ne, qui peuvent ne pas forcément passer. Euh, et puis, il y a des fois, je dis pas tout, parce que parfois, ça me paraît être une évidence. Donc, je dis, je dis pas euh, certaines choses. Et, et parfois, pour certains, je peux oublier certaines étapes c'est pas volontaire de ma part moi mon objectif euh, voilà moi je joue carte blanche je joue euh, je suis un livre ouvert moi moi je vous dis tout ce que je sais et puis au fil des années euh, dans, dans mon perfectionnement en tout cas je l'espère dans mes prises de paliers j'essaierai de vous partager encore plus de choses par rapport à ce que j'ai pu euh, percevoir euh, à, à un certain moment voilà sur le sur des coups techniques, comme le rétro. Par exemple, le rétro, j'ai découvert une nouvelle chose euh, sur le rétro et, et je le dois en partie, en grande partie euh, par euh, Xavier Gretilla. Et je pense que j'en parlerai un petit peu, quand même. C'est normal que je, vous, que je vous partage certaines choses. Après, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai changé encore certaines choses dans ma gestuelle. J'ai encore euh, changé mon image. J'essaye de travailler ma position, que j'essaye de j'essaye de changer aussi euh, puisque vous m'avez fait remarquer certains d'entre vous que euh, que ma position n'était pas aussi bien que ça donc euh, donc je m'en suis rendu compte et, et c'est pour ça que c'est très important pour moi de vous partager certaines choses pour que vous puissiez progresser mais vos retours commentaires me font aussi progresser et évoluer. Ou même si ça ne me fait pas progresser, ça me fait évoluer dans mon, dans mon cursus, dans ma, dans, ma, dans ma réflexion, dans ma psychologie autour du billard français. Donc, c'est pour ça qu'il euh, faut bien que vous compreniez que ce que je fais, ça vous semble utile, peut-être, pour certains. Mais vos retours commentaires, pour moi, sont c'est énorme c'est énorme d'enseignement de, de, de, en fait donc c'est pour ça qu'il faut continuer à laisser des commentaires tout ça pour vous dire que voilà <rire> Attends, je sais plus ce que je voulais dire je suis parti dans un monologue là. Euh, que que donc oui <rire> donc la prévision la prévision de la saison 6 donc voilà j'ai envie de vous proposer des trucs mais je veux pas faire n'importe quoi voilà j'ai envie que vous puissiez progresser donc les fondamentaux dans le perfectionnement ça peut prendre du temps et je veux pas faire les choses euh, euh, de façon passable. Quoi. Donc, euh, mais je vais quand même vous proposer des papatutriches, des trucs un petit peu plus en dilettante. On va voir un petit peu le, le piqué rentré hein, que, je, que je devais vous proposer cette année et que je vais certainement vous proposer en saison 6 parce que c'est un coup qui me semble être important. On va un petit peu se concentrer sur le tiers du billard cette année, je pense. Et on va revenir sur des, sur des coups comme le passage, comme... Euh, euh, la prise euh, le, le, ouais, tout ce qui est passage, rétro passage euh, euh, des coups dans le tiers quoi. les 1 pour 2, les 0 pour 3 euh, les placements en une bande, les placements en, les placements en deux bandes, les placements en trois bandes dans le tiers, tout ça ce sont des trucs qui sont assez intéressants et euh, si vous avez commencé à piger les, les fondamentaux euh, il est temps de passer dans le tiers du billard parce que c'est ce qu'on recherche et c'est l'objectif. Donc, euh, tout le monde s'évertue à réunir les billes dans le tiers. Euh, maintenant qu'elles sont dans le tiers, même si ce n'est pas systématique, il faut savoir quoi en faire. Quoi. Alors, il y a des familles de points. il des, y... Même si, à mon sens, il n'y a, de... a pas de mauvais choix, mais euh, il mais y a quand même certaines règles, euh, notamment quand on a... Euh... Voilà les billes devant soi, etc. Il y a des, y a des trucs à faire qu'il faut savoir pour, euh, pour le faire. Quoi. Donc, euh, donc, ça me semble important que, que l'on parle de ah, ça et ce sera, à mon ah, avis un espèce de contenu pour la saison 6 qui, qui, sera, qui sera certainement prévisible. On va également à Nice organiser une fois de plus un Master 47.2 qui va se dérouler. On va prendre le T2 ou le T3 euh, qui va donc se dérouler en janvier ou en mars 2023. Alors évidemment, je rebondis hein, et je rebondis également sur la surprise. Euh, je vous avais euh, prévu, j'avais prévu... Euh, en cours d'année de la saison 5, de vous poster les deux demi-finales et la finale du master qui, qui s'est déroulée cette année en décembre 2021. Et, euh, et donc il n'en est rien, il vous l'avez compris, de toute façon les, les, les matchs ne sont pas arrivés. Les deux demi-finales, euh, je ne les ai pas complets en fait, donc je ne veux pas vous poster ça. Peut-être que je ferai une espèce de patchwork résumé sur ce qui s'est passé par rapport à ça, mais j'en suis pas tout vraiment convaincu. Par contre, ce que je vais vous préparer, et c'est justement la surprise, la surprise, c'est que je suis en train de préparer la finale. Alors, la finale, je vous parle de surprise parce que, euh, je, en tout cas en ce qui me concerne, c'est la première fois que je vais proposer un match avec une réalisation de ce genre. Une réalisation peut-être unique au monde. Donc le, le montage est complètement psychédélique. Ça fait euh, des dizaines et des dizaines d'heures que je travaille sur ce montage. Il n'est pas encore terminé. Euh, le match est très long, hein, sachez-le. Il fait presque 3 heures. Euh, donc le montage est complètement dingue. La machine est à bout de souffle. Donc c'est très compliqué pour moi. De... Plus j'avance dans le temps et plus la machine est en souffrance. Donc ça me prend... Un temps infini euh, j'arrive pas à avoir une image claire etc donc enfin vrai je vais pas rentrer dans les détails mais mon matériel me pose des problèmes euh, donc pour pour les réalisation bah, c'est la première fois que je fais un film de trois heures en même temps donc euh, la machine elle sait pas ce qui lui arrive et mais en tout cas c'est la surprise je suis en train de finaliser le montage et je vais entrer en contact avec Willy Girimon et euh, david Jacquet. On va discuter ensemble de ce qui sera possible de faire autour de ça, autour de cette surprise. Nous allons voir, euh, j'aimerais évidemment qu'ils commentent le match, euh, bien évidemment, tous les deux. Et, euh, mais voilà, le match est très long, les commentaires, je ne sais pas que ça ne va pas être évident de commenter le truc en trois heures d'une traite comme ça. Je sais que ce sont des personnes qui sont très occupées, donc ça va être compliqué. Euh, mais je ne désespère pas sur cette idée-là. En tout cas, moi, j'ai déjà un travail à terminer avant de faire appel à voilà. eux. Et, euh, et donc, voilà, voilà la surprise qui, qui est prévue et, et que j'aimerais vraiment vous proposer dès la rentrée en septembre. Mais euh, franchement, je ne suis pas sûr que ce soit fait en septembre, hein, très sincèrement. En tout cas, je vais tout faire pour que je puisse vous le proposer le plus tôt possible. De toute évidence, ce sera <rire> entre septembre et Noël. Si j'arrive pas à tenir ces délais-là, vraiment honte sur moi. Quoi. En tout cas, je pense que ça vaut le coup, malgré tout, de prendre du temps sur ce match parce que voilà, je suis en train de préparer, de préparer une réa, mais post-production des enfers qui me prend un temps infini. Alors, je sais pas si le résultat sera, sera à la hauteur des, des heures passées, mais ce qui est certain, c'est que je ne regretterai rien. Voilà, je vous fais le béco et je, je me laisse donc reprendre la main. La vérité vraie, c'est que pour tourner une vidéo avec un son relativement correct, je suis obligé d'arrêter la clim. Et là, <rire> il fait une chaleur, je n'en pille plus. D'accord Donc, euh, coupure, ça suffit. Billard de 3,10 m, cadre 47 de sens trigonométrique. Bonsoir à tous et bienvenue comme promis pour ce fameux Papa tu triches des enfers, le Mododa 2.0. Et comme vous pouvez le constater, nous venons à l'instant de faire le point d'entrée et il a été parfaitement réalisé. Papa tu triches Oui, mais j'ai le droit. À deux reprises d'ailleurs, deux jokers vont être utilisés pendant cette partie et nous allons donc... Euh, l'utiliser à chaque fois lorsqu'on a des multiples posi des positions bien précises où on a des multiples choix on trace le point et on essaiera les deux possibilités pour voir jusqu'où ça nous mène objectif faire la série la plus conséquente possible en termes de points et voir si la conception peut avoir un jeu extrêmement important petite particularité euh, le commentaire du match se fera en off puisque j'ai besoin de me concentrer sur 3-10 pas d'embrouille c'est assez exigeant ici, surtout qu'on est au cadre, donc euh, compliqué. Euh, donc voilà, je donne la main en régie. Allô Oui, je donne la main et on se retrouve donc tout de suite après. Je ne suis là que pour faire les annonces et les interventions joker. A tout de suite Merci Régis, je reprends la main. Régis, c'est notre régisseur. Donc on attaque avec ce point. Donc Cous humain, c'est un direct pour deux. L'idée ici, c'est de ne pas se masquer en gardant la dominante des billets. Petit point, j'ai cherché un placement sur la rouge. Ici, même principe, on veut se placer sur la jeune en gardant la dominante. Et On envoie la, ja la rouge. On laisse la rouge dans le tiers du billard. Et ici, on va essayer de se rapprocher de la petite bande. Moi je me... Le coup précédent, je me suis pas très bien placé sur la jaune, donc ça m'a incité à faire ce... cette espèce de coup dur là. Mais ici, c'est pas très bien joué. J'arrive pas très bien sur la jaune. Du coup voilà. Entrée. voilà on est entré donc là bon je tente un coup difficile parce que j'ai mal joué le coup, pré le coup précédent qu'est ce que je bafouille ce soir Mais ça se passe plutôt pas trop mal mais il faut, absolu il faut absolument que j'arrive à gommer donc là on est dedans donc je peux plus me permettre de faire un petit point sur la rouge trop dangereux donc je vais opter pour un rappel de la jaune dans le plein absolu pour arriver Très doucement sur la rouge Et comme le, le coup est donné avec beaucoup d'accélération au départ Du coup euh, la rentrée de la jeune était facilitée en fait Par la carambole justement Entrée est entrée là je crois que je vais utiliser mmh. mon premier joker déjà Je vois là, je le sens oh je, vais les, oh je vais lâcher la main Je lâche la main <rire> Régis Alors ici on est entré. On va peut-être se pencher sur ce point, tiens. Allez, en utilisation du premier joker, c'est parti. Donc je trace le point. Allez, je trace le point. Parce que ici, bon, c'est pas une super position. Hein, mais en même temps, les positions évidentes nous intéressent beaucoup moins. Donc, hop là, excusez-moi, en régie, je reprends la main. <rire> Non, mais c'est bon, je l'avais déjà tracé, heureusement. Heureusement que je ne suis pas arbitre quand même. OK. Donc voilà, le point est tracé, on va pouvoir se pencher dessus. Je, je, je vois deux choses à faire. Soit, très fine la roue, je viens me positionner ici, là derrière la jeune. Et derrière, je peux espérer être ici, je pousse suffisamment la jeune pour peut-être en deux ou trois, en plusieurs coups réunir les billes dans ce sens-là. Ça, c'est une possibilité. Ou alors une, une possibilité beaucoup plus sécurisée, à mon avis, où je fais finesse sur la jaune, je viens par derrière pour faire le point sur la rouge, en espérant un placement pour un rappel sur la longueur. Alors, il y a une solution plus sécurisée, parce que là, ça me paraît carrément évident de faire le point là, sur la rouge, ou une position sur la jaune. Je vais essayer le, le plus compliqué, je vais jouer la rouge d'abord. Donc l'idée, c'est d'être très fin sur la rouge pour pouvoir la rappeler le coup d'après. Donc très peu de billes, du coup beaucoup d'effets. Ouais, je suis quand même loin de cette rouge. Hein. Voyons. Et l'idée, c'était de réunir les billes le coup d'après. Ou en plusieurs coups. Comme ça. Mais c'est un point difficile, ça. Pff, ouais, ça sert à rien parce que tu perds les billes, quoi. OK. En deux coups, on n'est pas bien. OK, je reprends la main. Euh, donc là, je décide de continuer la série puisque c'est le principe du papa tu triches. Et une fois que je vais rater le point... Euh, on reviendra donc s'installer sur la position euh, initiale du premier joker utilisé pour essayer la deuxième, euh, la deuxième idée. Donc là c'est un peu embêtant quoi, parce que je suis en train de perdre le tiers. Donc là je vais chercher un coup naturel en une bande pour euh, espérer un placement sur cette jaune. J'arrive dans le plein de cette jaune, ça se passe plutôt pas trop mal. Ici on a un rétro direct évident. La rentrée n'est pas folle, donc j'assure le coup suivant en, en restant relativement proche de cette bille rouge. Mais je l'ai quand même envoyé comme un sac, donc cette jeune s'échappe. Mais, entrée. Mais c'est encore, encore jouable, euh, entrée. Alors, alors là par contre c'est très très mal joué, j'ai beau, joué beaucoup trop fort, j'ai pris beaucoup trop de rouge et euh, donc là, là on perd le tiers, c'est à mon avis bientôt la fin. Qu'est-ce que je tente <rire> Non je suis fou de faire ça. <rire> ok, je reprends la main. Donc on revient sur la position du premier joker utilisé et on va essayer l'autre option qui semblait être beaucoup plus sécurisée, à savoir le placement sur cette rouge par derrière pour la rappeler de long le coup d'après. Qu'est-ce que ça donne Donc là. Soit on prend de la bille, après peu importe, notre placement sur, sur l'A3 se, se fera en fonction de la position de l'A2. Soit je veux, ouais, on ne veut pas que cette jeune bouge, elle est bien placée là. Après, selon comment j'arrive, si l'angle est trop ouvert, je peux peut-être le rappeler là-bas. On va voir. On va essayer d'arriver dans le plein de l'A3. C'est notre objectif, à une distance relativement convenable, pour rappeler de long le coup d'après pas beaucoup de jaune voyons ce que ça donne et là on rappelle la rouge direct euh, voyons hum. ouais direct ça va être compliqué mais en passant par la bande ça va ça devrait le faire donc en passant par la bande on est bien sans effet Ah, C'était peut-être le meilleur choix. En deux coups, on retrouve une dominante. Et c'est libre. Je laisse la main. De toute évidence, effectivement, j'ai hésité en fait. Là. On m'a souvent dit, enfin, certains, beaucoup de masters disent... Euh... Ah, je n'ai pas vu si j'étais entré ou de... Merde. J'étais entré Je ne sais plus. On va dire que j'étais pas entré. Donc là, entrez. <rire> Papa, tu triches. Voilà, j'avais pas le droit. Euh, oui, Dedans. Je, je pense que effectivement c'était la meilleure solution. Maintenant, moi j'évite de faire les rappels de long. Parce qu'un master m'a dit que c'était très dangereux de faire des rappels de long. Parce qu'effectivement, c'est toujours aléatoire l'arrivée de la 2 euh, dans le tiers. Mais en même temps, voilà quoi, à mon niveau, euh, peut-être qu'il faut que je sollicite plus euh, le jeu le plus sécurisé qu'autre chose. Quoi. Assurer avant tout le point pour euh, comme dirait pas euh, comme dirait Alain Raymond euh, rester en vie en vie. Quoi. À cheval dedans. Allez, ici, position sur, sur la rouge. Donc, euh, petit point. Et j'essaye de mourir à la jeune. À cheval. Et là, voilà, le fameux 1 pour 2. On l'a travaillé il y a longtemps, celui-là. Entrée. Mmh. Oh là là, déjà un deuxième joker Vous <rire> oh. bah m'avez pareil, j'ai envie de le tracer, celui-là. Allez, deuxième joker utilisé, on va tracer celui-ci. Excuse-moi, je reprends la main. Allez, on trace ce point. Ça me paraît être un point intéressant. J'efface les traces précédentes. Voilà. Donc on va tracer ce point. Donc, deuxième joker, donc là ça y est, on a tout brûlé, il faut aller au bout du bout. Bon, je les utilise vite, mais en même temps, on est sur grand billard, on est sur trois, on est au cadre, donc ça peut vite dégénérer, très très vite, donc c'est important. Déjà, on a appris une première leçon sur le point de tout à l'heure, on va y revenir plus tard. Donc voilà, j'ai tracé ce point, donc deuxième joker. Utiliser. Ici, je me pose deux questions. Je suis entré. Soit je cherche à déborder cette jaune ici, mais ça me paraît être un coup difficile parce que très précis. Donc genre finesse de rouge, enfin finesse de rouge, quantité de rouge suffisante pour venir ici en, en finesse sur la jaune et pouvoir la déborder pour être le coup d'après, être en mesure de rappeler, de faire un direct pour un ou un direct pour deux pour avoir en espérant récupérer les billes ici. Ça, c'est la première solution que je vois. Ou sinon, carrément, se placer, euh, faire un, un espèce de passage en embarquant la rouge pour faire le coup d'après un rappel de la rouge. C'est-à-dire euh, se placer sur la 2. Enfin, notre 2 et se placer sur la 2. Est... Notre 2 devient notre 2. Truc de ouf. Mais je pense que ce n'est pas trop possible. Alors, je vais essayer de faire la première option. Première option, donc, c'est pas trop escagasser cette rouge et venir déborder la jaune. Ça me paraît super compliqué. Ça, c'était ma première idée au départ. Donc, ça implique un truc comme ça, là. Voilà. Donc, très fin la rouge parce qu'on veut pas trop qu'elle s'éloigne. Et moi, je lève parce qu'il faut que j'aille vite sur la jaune, après. <rire> Alors, on va voir, on va essayer. On a plusieurs coups. De toute façon, c'est tracé. À mon avis, là... On doit être pas trop mal, voilà. Bon, je l'ai joué comme un méga sac, du coup, j'ai beaucoup trop débordé. Mais c'était dans l'esprit. Bon, il n'est pas très bien réalisé. On va continuer quand même, on va voir jusqu'où ça, ça nous mène. Mais il n'était pas très bien réalisé, on va, le, on va le réessayer après. Ouais, ok, super. On va le réessayer. On va le réessayer parce que ça m'intrigue un peu. Bon, c'est un coup difficile, hein. Euh, au secours. C'était ça? Non, mais sérieux? Les plus fraîches. Non, mais il y en a de partout. <rire> mais non, c'était pas ça. <rire> ah, voilà, c'était ça. Ouais, c'est ça. Allez, allez je réessaie. Un espèce de piqué dans la finesse, en fait. Le piqué dans la finesse, moi, il me fait faire 90 degrés dans le bas absolu. Donc, euh, un petit peu moins de bas, ou un petit peu plus de billes. Mais là, on va faire un petit peu moins de bas. Parce qu'on ne veut pas que cette rouge bouge. Donc, très fin, la rouge. Mais au lieu d'être à la verticale comme ça, on va, on va modifier son, mon inclinaison. Voilà, un petit peu moins. Un petit peu moins pour déborder cette jaune. Je l'ai trop débordée tout à l'heure. Hein. On va relever un peu, là. Ouais, non, c'est super dur. On ne peut pas avoir un contrôle de la blanche, en fait, à mon avis. Super dur. Super dur. Allez, je finis cette série, puis... Et puis, on reviendra sur le, le... La pro... le, le la deuxième idée. Je redonne la main. On me redonne la main, mais... Oh. Voilà, quoi. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse mais Je reprends la main, bah oui. <rire> Allez, point raté. Voilà, J'étais obsédé par le retour de cette rouge, du coup... Allez, on replace les billes une dernière fois. Et donc là, on va partir sur la deuxième option. Allez, peut-être pas possible. Hein donc la deuxième option, c'était de, de faire le point plus de façon plus naturelle, c'est-à-dire comme ça, à plat, quoi. Et en fait, faire en sorte de prendre beaucoup de rouge pour que le coup d'après, on prenne sa dominante et qu'on la rappelle. Donc, en gros, on veut obtenir blanche et rouge ici, quoi. Un truc comme ça. On va essayer. Donc, c'est vraiment là, quantité de billes, on s'embrouille... Euh, voilà, pas d'embrouille. Quantité de billes ici pour faire le point, mais il faut que je prenne suffisamment de rouge pour... Ah ouais, non, attendez. Oh, putain. Attendez. Je me suis emballé, non Je ne me suis pas emballé Voyons. Ah non, attendez. Il n'est pas si naturel que ça. Il faut peut-être mettre un peu de bas. Donc, en fait, l'idée, c'est, tac, toujours dans la finesse de la jaune. Ah oh non, mais c'est un mauvais plan, en fait. Et on se place sur la rouge, en fait. Je me retrouve à faire le même point que tout à l'heure. Non, oh, attendez, attendez. C'est important que je comprenne, ça. Comment j'ai pu voir un truc pareil alors que ça marche pas du tout en fait <rire> Putain, c'est terrible. Parce que là, ça marche pas du tout. Voilà, ah, c'était celui-là. Allez, une dernière fois. En fait, j'ai, j'ai pas bien visualisé ce point de toute évidence. Parce que là, ouais forcément, si je prends beaucoup de rouge, elle va s'en aller. Il ah, ne faut pas en prendre beaucoup en fait. Il faut prendre moins de billes. Un truc comme ça alors. Ouais mais Enfin, au final, on se retrouve. À jouer le coup que j'ai joué tout à l'heure. Ah, ouais, non, mais c'est... Oui, non, c'est ma... D'accord, c'est moi qui déconne, en fait. C'est-à-dire que je me suis trompé. Oui, OK, c'était ça, en fait. D'accord, attendez. C'est moi qui déconne. On peut même le jouer en piqué, celui-là, tiens. C'est moi qui déconne, on va, on va le replacer une dernière fois. On va le jouer comme ça, celui-là. La souplesse. Je redonne la main. Pas pour longtemps, j'en ai bien peur. J'ai beaucoup parlé là, quand même. Alors effectivement, là, là il y a eu un vrai... Au-delà de la conception, il y a eu un vrai problème d'interprétation, en fait. C'est-à-dire que je n'ai pas su voir euh, avec exactitude ce qu'il fallait jouer. Euh, donc je suis, me suis embarqué dans des... C'est-à-dire que dès le départ... Avant d'y réfléchir euh, c'était déjà fichu puisque je m'étais déjà trompé en fait dès le départ Donc euh, tout était faux euh, du début à la fin Donc effectivement on va revoir ça une dernière fois Bon là c'est une catastrophe ce que je fais Ok, je reprends la main. Ok, euh, une toute dernière fois, de toute évidence. Ok, de toute évidence. Ici, j'ai eu le bon raisonnement tout à l'heure, mais j'ai pas eu la bonne, euh, comment dire, la bonne, euh, la bonne option. Mais en fait, il fallait le jouer comme ça. Je me suis embrouillé avec le piqué, mais ça sert à rien de piquer là. En fait, il faut revenir sur le premier joker utilisé, c'est-à-dire l'idée de déborder cette jaune, mais il ne faut pas utiliser le piqué. En fait, on s'en fout de la rouge. On veut juste être bien placé sur la jaune. Mais oui <rire> Putain, mais je suis trop con Mais oui, c'est ça Bon là, ça s'est pas bien passé, mais... Quoique, regardez, avec un peu de souplesse, il y a moyen là Hop là Eh oui putain mais c'était ça en fait allez je redonne la main jusqu'au bout ouais jusqu'au bout mais c'est la fin en fait donc je ne sais plus trop ce qui va se passer là je suppose que je vais déborder pour reprendre la dominante sur cette rouge à cheval ici on se positionne sur la jaune ah oui, je sais ce que j'ai tenté. Oui, j'ai tenté un truc absolument pas possible. En fait. j'ai tenté euh, de faire le point, de me glisser dans le trou, mais il n'y avait pas la place. Enfin, il n'y avait pas le, il avait pas l'angle d'attaque suffisant, quoi. Donc euh... ici, ouais, la jeune est difficile parce qu'elle est petite. J'ai mal joué le coup précédent. Puis voilà, je le paye tout de suite. Bon, c'est une... difficile. Bah, je suis sorti de ma concentration. Bon, écoutez, c'est pas grave. Bon, mais voilà, ce papa tu triches, donc, est terminé. Je reprends la main. Et puis voilà. Bon, écoutez, ça va clôturer cette saison. Euh, voilà, un petit peu en dents de scie, mais bon, vous connaissez les raisons. Euh, J'espère que nous allons entrer dans une saison sainte. Une saison 5 est sainte, c'est pas mal, ce lapsus est assez révélateur. Donc un, voilà, une saison 5 relativement complète où on, faut, on pourra enfin euh, s'amuser euh, en travaillant rigolo. Voilà, euh, tout à fait. Donc merci beaucoup, ça m'a fait plaisir et le béco à tous. A la saison prochaine. En touch